En fait, le Covid, là où il a pu renforcer les violences gynécologiques, c'est qu'en fait, il a encore mis plus le personnel soignant sous pression. Par le fait de devoir s'équiper différemment, le fait de devoir éviter les contacts, on a encore plus freiné le soutien humain et relationnel qui est essentiel pour un accouchement, euh, et du coup, ça a encore plus mis en lumière tout ce qu'on n'a pas l'occasion de faire dans un hôpital où c'est l'économie qui prime, où on est minuté et où euh, on doit suivre quatre femmes qui accouchent en même temps. Immanquablement, si entre les quatre chambres, on doit chaque fois changer intégralement de tenue, ben, ça prend le temps sur l'accompagnement de la femme et donc on évite d'y aller, et donc on limite les passages en chambre et donc effectivement les femmes sont plus seules. Ce qui est euh, à l'encontre d'une des recommandations de l'OMS pour une expérience positive de la naissance, c'est-à-dire pouvoir choisir une personne qui l'accompagne pendant toute la durée de son accouchement. Suite à ça, on a fait justement un article qui a suscité beaucoup de, de réactions euh, pour euh, communiquer ça aux femmes et notamment aussi au pouvoir public Et donc, cette publication est, est sortie pour justement faire état de la diversité des pratiques aussi. En résumé, euh, il y a quatre maternités qui ne demandent pas du tout le port du masque du début à la fin de l'accouchement. Et par contre, il y en a huit euh, sur à peu près euh, 35 maternités, il y en a huit qui imposent le port du masque du début à la fin. Toutes les autres, c'est à pratique variable, à géométrie variable. Quelque part, là, c'est un petit peu comment chaque structure médicale gère le risque pour les, les, les usagers de soins santé ou pour son personnel ou par rapport au matériel que ça demande. Suite à cette publication, on a vu... Une petite dizaine de maternités communiquaient spontanément leur protocole aux femmes. Et ça, quelque part, nous, c'est tout ce qu'on demande, c'est que les femmes puissent choisir sur base d'une information qui est donnée. Avant, l'info n'était pas donnée, ou du moins pas euh, publiquement, officiellement. Je pense que d'une part, la parole se libère, et donc il y a un écho, une ouverture euh, du grand public à ce sujet-là, euh, donc euh, aujourd'hui on peut en parler, il y a euh, 7 ans c'était un tabou. Je pense aussi que euh, les femmes aujourd'hui prennent de plus en plus conscience des violences dont elles sont les victimes et les dénoncent de plus en plus. Les sages-femmes et les gynécologues ne, ne, ne choisissent pas cette profession pour être maltraitants. Souvent j'ai envie de dire c'est les circonstances ou les conditions dans lesquelles ils pratiquent leur métier qui les rendent maltraitants. Moi je pense que oui, euh, je pense aussi que les femmes vont pas leur laisser le choix. Euh, ici, euh, on, on a eu des témoignages de femmes qui disaient non, qui se levaient qui partaient. Et donc ça, ça va pas laisser le choix. À un moment, quand euh, on ne laisse plus la place euh, à ces maltraitances, elles vont se stopper ou au minimum, elles vont faire réfléchir ceux qui s'impliquent. Et donc, à un moment, ça ne va plus être possible. Quoi.